Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui comment intégrer un arrière-plan dans vos rendus que ce soit en extérieur ou en intérieur par une fenêtre par exemple, comment intégrer la vue extérieure qui correspond à votre projet et eh bien c'est tout simple, il va falloir dans un premier temps gérer la couche alpha, alors ça c'est un petit peu technique et j'en parle déjà dans un précédent tuto que je vous mets en lien tout de suite sur l'écran donc je vais pas revenir dessus il faudra gérer cette couche alpha et enregistrer votre rendu au format PNG tout ça est expliqué dans cette vidéo je vous laisse aller voir si vous n'y êtes pas encore allé et puis pour les autres on continue. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui du coup c'est utiliser euh, non pas Photoshop parce que je sais que tout le monde ne l'a pas et que c'est un logiciel payant etc. Donc on va utiliser un, un espèce de clone de Photoshop qui est complètement gratuit, qui est en ligne, on n'a pas besoin de l'installer, il suffit de, de, de, de taper un lien internet et on y est. Et on va faire ce qu'on appelle un compositing mais très simple. Si parmi vous il y a des pros du compositing euh, sur Photoshop, bon, c'est peut-être pas la peine de venir, vous allez vous ennuyer ou à la limite vous allez découvrir ce site qui est peut-être pas mal si vous ne le connaissez pas encore. Et pour les autres, bah, restez. Et d'ailleurs, je m'adresse encore aux débutants, pour ceux qui ne comprennent pas toujours mes tutos, n'hésitez pas à télécharger les formations d'initiation gratuites qu'il y a dans la description de chacune de mes vidéos, que ce soit sur SketchUp ou Veret, ça vous permet en fait, d'avoir de, de, les connaissances minimales, je dirais, pour suivre le, le reste des, des tutos, pour comprendre l'interface de Veret, etc. Donc j'y vais tout de suite. J'ai créé cette scène, c'est un petit terrain, vous voyez, tout simple, avec euh, Scatter, c'est les arbres voilà, pas très beaux. L'extension la, la, Scatter que, que je vous ai présenté dans les, les vidéos précédentes, là, les deux dernières, je l'ai utilisée, ça va générer de la végétation, mais hyper réaliste pour nos rendus, euh, nos rendus SketchUp. Alors le rendu, je l'ai déjà fait. Le rendu, ça donne ça. Là, j'ai ma scène dans SketchUp. Tous les petits carrés rouges qu'on voit, c'est généré par Scatter. Justement, l'extension que je vous mets aussi en lien dans la description, il y a une version démo de 14 jours qui est gratuite, sachant que qu'après, euh, il faut l'acheter, cette extension. Elle est payante, mais c'est un outil professionnel qui génère ce type de rendu. Voilà, donc là, c'est vraiment euh, fait avec SketchUp. Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Donc on a de la végétation vraiment très très réaliste sans y passer beaucoup de temps et surtout donc si vous avez bien suivi le tuto sur la couche alpha vous aurez un rendu avec l'arrière-plan transparent donc là il est blanc mais en fait c'est transparent, pourquoi On sauvegarde en PNG et ensuite on ouvre le site dont je vous ai parlé donc ce site pas plus de suspense c'est Photopea euh, si je le prononce à la française donc je vais sur Google et puis je tape Photopi, Entrée Je clique ici Voilà et j'ai cette, euh, cette interface qui se lance, alors ceux qui connaissent Photoshop sont pas perdus parce que c'est quasiment la même chose. Sauf qu'ici on a un petit bandeau publicitaire qui va vous, vous afficher de la pub, hein. c'est gratuit donc il faut quand même accepter ça. Et euh, alors première des choses déjà, on va pas détailler toute l'interface, on va faire simple, hein. je m'adresse encore une fois aux, aux débutants qui veulent juste intégrer un arrière-plan dans leur rendu. On va faire ici sur More, on va le passer en français, Langage, Français. Voilà, le logiciel est plutôt bien traduit donc on on va va on va, va l'utiliser en français je vais aller chercher mon rendu qui est ici et je le clique et je le glisse dans photopie je lâche ici il apparaît là avec un damier en fond ce qui signifie que le damier signifie que c'est vide en fait je vais pouvoir glisser quelque chose derrière alors pour les tout débutants qui n'ont jamais utilisé un logiciel de, de, de montage comme euh, comme photoshop ou comme ce, cette, euh, cette application photopie on a sur le côté des calques ici mon image là il l'a appelé background Donc je peux que double cliquer dessus l'appeler rendu par exemple et euh, je peux avec l'œil l'afficher ou la masquer, c'est un calque. Si je viens ici sur ce petit picto là, nouveau calque, donc je clique, ça crée un calque vide, que je clique et je glisse en dessous, je vais prendre par exemple euh, l'outil pinceau ici, alors il y a des options ici qui sont en haut, donc je peux déplier ça, augmenter la taille, donc on voit que mon, ma petite brosse là qui est matérialisée par le rond, elle grossit, Oh, je vais choisir cette pince là, cette brosse là qui est un petit peu floue sur le côté riz. Je vais la grossir aussi. Voilà, et je vais choisir une couleur ici, là c'est noir, je vais cliquer sur les couleurs, je vais mettre un bleu histoire de faire comme si c'était un ciel. Voilà. Je fais ok et je viens peindre. Et on voit que je peins uniquement sur le calque qui est en dessous. Si je masque là, je suis en train de peindre sur ce, casque, ce, ce, ce calque là. Pardon. Je vais passer avec une couleur blanche ok je vais réduire un petit peu ma brosse et puis je vais faire comme des nuages ou des choses comme ça on va laisser apparaître l'autre image et voilà bon alors c'est pas très beau mais voilà c'est comme ça que que ça marche on a un empilement de calques alors évidemment on va pas utiliser cette technique pour faire un ciel derrière c'est un petit peu moche nous ce qu'on va faire c'est mettre une vraie image derrière un vrai background un vrai paysage une vraie photo et on va faire en sorte que ça matche à peu près au niveau des couleurs, qu'il n'y ait pas trop d'incohérences, sans y passer des erreurs, encore une fois. Donc le calque que je viens de créer pour vous montrer le système, là, le calque 1, hein, je le sélectionne, je viens de faire la corbeille là, pour, pour le supprimer. Je suis allé sur Google en tapant des mots-clés tels que fond d'écran, campagne, des choses comme ça, et j'en ai sélectionné quelques-uns. J'en ai sélectionné euh, 3, 4, donc on va en prendre au hasard. Voilà, celui-là, je le prends, je le clique et glisse dans Photopie, et je le lâche aussi ici, il apparaît là. Il va falloir que je prenne les poignées sur le côté en pressant majuscule sur le clavier pour ajuster en taille que ça prenne bien toute la largeur et là je fais entrer au clavier je prends et je glisse mon rendu, mon arrière plan derrière mon rendu et voilà ce qui se passe je peux reprendre la flèche ici et manipuler le calque qui est sélectionné là je manipule et je viens de le positionner à peu près en hauteur comme voilà comme, comme je veux voilà comme ça pourquoi pas hein. comme ça on voit que ça match à peu près, sauf au niveau des couleurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, il y a une petite différence de vert, mais ça va à peu près. Il y a des rendus pour lesquels ça va aller peut-être un petit peu moins bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même manip. Je vais reprendre mon rendu, je clique, je glisse dans Photopie, sauf que au lieu de le lâcher sur l'image, je vais aller le lâcher sur le bandeau ici. Clac. Ce qui fait qu'il me l'ouvre une deuxième fois. Il est ouvert ici, j'ai un onglet, et un deuxième onglet où il est réouvert. Et je vais utiliser un autre arrière-plan qui est peut-être moins similaire en termes de couleurs. Celui-là a l'air un petit peu saturé je clique je glisse je lâche je vais tout de suite faire majuscule avec les poignets alors je, je, je maintiens majuscule appuyé pour pas déformer l'image et je tire les poignets j'appuie sur entrée je glisse mon wagon derrière donc là je le renomme rendu hein. et puis je sélectionne bien arrière-plan ici mon calque arrière-plan je prends la flèche et je remonte un peu je vais le placer et là, il y a une grosse différence de couleur quand même entre euh, entre le champ derrière qui est tout jaune et puis euh, la, la pelousie qui est, est peut-être moins saturée. Donc, on va essayer d'ajuster tout ça. Et il y a tous les outils quasiment qu'il y a dans Photoshop, donc c'est super. Je vais sélectionner l'arrière-plan et je vais cliquer ici sur cette petite boule là, Nouveau calque d'ajustement. Donc, je clique, j'ai une liste de petits effets que je peux rajouter pour modifier un petit peu l'arrière-plan. Donc, je vais cliquer par exemple sur euh, Vibrance. On voit que j'ai un calque nommé Vibrance qui s'est ajouté entre les deux et là j'ai des curseurs et si je bouge ces curseurs ça va modifier l'arrière-plan ça va modifier tout ce qui est en dessous en dessous ce calque Vibrance donc, je veux modifie que l'arrière plan donc je le mets bien euh, je le place bien entre les deux et regardez je vais désaturer un petit peu le champ là qui vient tout de suite moins jaune donc ça match déjà un peu plus alors je peux bouger et que là, ça redonne euh, voilà ça tempère un petit peu la perte de saturation c'est pas mal Ok, à tout moment je peux revenir dessus, donc je vais, je vais rien changer. Et j'ai peut-être ajouté un deuxième effet, hum, pourquoi pas hum, la balance des couleurs, la teinte saturation. Pardon, on va essayer de teinte de saturation. Je vais laisser en master ici pour pas aller trop dans le détail. Et en bougeant un petit peu le curseur, voilà, vous voyez l'arrière-plan, je vais passer du jaune, quelque chose de plus vert qui matche finalement un peu plus avec la, avec ma photo d'origine. Mais on voit que le problème, c'est que le ciel, lui, il est devenu violet. Vous voyez, je peux masquer bien là ça devient plus vert mais par contre le ciel lui devient un petit peu violet donc ça c'est gênant mais on peut solutionner ça facilement il suffit de cliquer sur la petite partie blanche ici qu'on appelle un masque on voit que c'est le calque teinte saturation qui crée cet effet violet je clique ici sur le masque qui est tout blanc et là je vais venir peindre en noir dessus alors qu'est ce que c'est peindre en noir je vais prendre le pinceau je vais prendre ici un réglage de la brosse donc je vais prendre cette brosse là je vais monter un petit peu sa taille voilà par exemple et au lieu de peindre en, de choisir la couleur blanche ici même je vais choisir en cliquant dessus une couleur noire ok je suis bien situé sur le ce qu'on appelle le masque et je viens peindre les parties bleues en blanc et donc on voit qu'ici ça a peint en noir le haut de mon image le haut du masque le masque blanc représente tout l'écran si vous voulez et puis le fait de peindre dessus toute la partie noire en fait masque l'effet du calque et en gros mon calque s'applique bien sur le champ regardez bien ici sur le champ Hop. il devient vert mais le ciel lui ne bouge pas donc c'est comme ça que je vais pouvoir tempérer faire un petit peu de compositing de base en tout cas avec euh, et avec ce site photopie photoshop fonctionne de la même manière une fois que j'ai terminé je fais fichier euh, Exporter en tant que jpeg par exemple et euh, voilà je règle je, je, je règle tout ça je fais enregistrer hop on télécharge la photo et je peux partager ça donc je suis passé de, de mon rendu vide avec un arrière plan de, de ce type là autre exemple très rapide un rendu d'intérieur de cette scène là qui donne exactement euh, tac, tac tac ceci voilà avec la couche alpha qui est respectée donc ce rendu je le glisse dans photo pi hop il arrive ici, je le trouve déjà un petit peu sombre, donc je vais... Bon, avant je renomme, je le trouve un petit peu sombre. je le sélectionne, et puis je vais lui mettre un calque d'ajustement en niveau, par exemple, c'est le niveau de lumière, et je vais augmenter la luminosité de tout ça. Donc en gros, avec et sans, voilà. Et je vais tout de suite aller hop, chercher un arrière-plan, donc peut-être un qu'on n'a pas utilisé, celui-ci, je le glisse ici, il a la bonne taille, je fais entrer, je le descends tout en dessous je prends l'outil de manipulation flèche, le calque arrière-plan est bien sélectionné et puis voilà je peux venir placer un petit peu mon arrière-plan alors si je joue un petit peu sur la fenêtre pour ajuster tout ça voilà ce que ça donne si je veux le manipuler, le décolorer, le désaturer, etc ben c'est toujours pareil, hein. j'ajoute des calques d'ajustement là je peux lui aussi lui donner un petit peu plus de lumière histoire de le cramer un peu ou pas hein. le saturer ou le désaturer, alors avec Vibrance par exemple Hop, voilà, hop, là je vais rajouter encore un petit peu de lumière à ce cac Bref, on pourrait jouer aussi avec les masques, etc, on pourrait jouer longtemps avec tout ça Mais à la base, j'ai ça Et avec quelques manipulations, j'ai ça Donc euh, voilà, c'était un tuto très court, j'espère que vous avez appris des choses Et si vous voulez que je poursuive sur le, une série comme ça de compositing peut-être un peu plus avancée bah, Dites-le moi, ce sera avec plaisir moi ça me fera plaisir, j'espère que, que ça ne sera pas qu'à moi justement, donc dites-le moi dans les commentaires, likez cette vidéo pour faire monter la chaîne, et puis je vous retrouve très vite pour, pour le prochain tuto voilà. à bientôt, ciao